Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce second épisode du recap. Cette semaine, avec le TCA, nous avons beaucoup de trailers, mais aussi de nouvelles commandes de séries et un Michael G. Fox. On commence avec TNT qui a commandé une première saison de 10 épisodes pour le thriller futuriste Snowpiercer basé sur le film du même nom sorti en 2013. La version télévisée met en vedette Jennifer Connelly et David Diggs. Se déroulant 7 ans après que le monde soit devenu une terre glacée, Snowpiercer se concentre sur les restes de l'humanité qui habitent un train gigantesque perpétuellement en mouvement qui entoure le globe. Netflix a commandé une première saison de 10 épisodes pour Chambers, un drama surnaturel. Chambers se concentre sur une jeune survivante d'une crise cardiaque qui se consume du mystère entourant le cœur qui lui a sauvé la vie. Cependant, plus elle se rapproche de la vérité au sujet de la mort subite de son donneur, plus elle commence à assumer les caractéristiques du défunt, dont certaines sont sinistres et troublantes. Yulu et Blumhouse Television ont convenu d'un accord unique en son genre pour une anthologie mensuelle d'horreur. La nouvelle série offrira aux téléspectateurs 12 histoires autonomes. Un nouvel épisode sera diffusé chaque mois sur une période d'un an. Aucun scénariste ou producteur n'est encore attaché au projet et plusieurs détails créatifs doivent encore être réglés. Mais alors que les 12 épisodes de la première saison de la série devraient fonctionner comme des histoires autonomes, un dispositif narratif ou structurel devrait les relier. Le premier épisode devrait débuter en octobre. Cette semaine, Michael J. Fox rejoint le casting de la seconde saison de Designated Survivor en tant que guest dans un arc de 5 épisodes. Il incarnera Ethan West, un avocat de Washington connecté qui est embauché par le cabinet du président et finalement nommé procureur spécial pour enquêter sur la fuite supposée d'informations classifiées par l'ancien président Cornelius Moss. West est un avocat hyper compétitif, rusé et implacable dont la seule allégeance est à son mandat, une détermination qui fait de lui un adversaire imprévisible et redoutable pour le président Kirkman. Beaucoup de trailers cette semaine à cause du TCA Tour. On commence avec Mosaic, la nouvelle série interactive de Steven Soderbergh. La série sera diffusée sur HBO à partir du 22 janvier. En passant par l'application, vous pourrez choisir le déroulé de l'histoire et voir une série finalement différente de celle diffusée à la télévision. La série limitée dure 5 épisodes où nous rechercherons le meurtrier d'Olivia Lake, incarné par Sharon Stone, une célèbre auteure pour enfants. She was reckless. She was being la troisième saison de Channel Zero sera intitulée Butcher's Block et sera diffusée à partir du 7 février sur Sci-Fi. Cette saison suivra l'histoire d'une jeune femme nommée Alice qui déménage dans une nouvelle ville et découvre une série de disparitions qui pourraient être liées à une rumeur déconcertante sur des escaliers mystérieux dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Avec l'aide de sa sœur, elle découvre que quelque chose dérange les habitants de la ville. La première saison d'Alex Inc. sera diffusée à partir du 28 mars sur ABC. Alex, qui est dans la mi-trentaine avec une femme et deux enfants, prend la décision folle de quitter son bon travail et de plonger dans le nouveau monde de la création d'entreprises. De la, la première saison de Trust sera diffusée à partir du 25 mars sur FX. À Rome en 1973, John Paul Getty III, Third, l'héritier et le plus jeune membre du Ni, de Mania du pétrole, est kidnappé par la mafia italienne afin d'obtenir une rançon. Assez étonnamment, pour une raison non divulguée, sa famille ne semble pas du tout désireuse de le retrouver. Et ça tombe bien parce qu'il ne s'est pas vraiment fait kidnapper non plus. Est avez, est la première saison de Barry sera diffusée à partir du 25 mars sur HBO. Un tueur à gage du Midwest, incarné par Bill Hadder, s'installe à Los Angeles et veut devenir acteur. Qu'est-ce que tu dis à un petit tournoi sur le sonneau de Los Angeles J'ai suivi Ryan auparavant. Tu penses que tu devrais mourir Oui, il est allé à ce théâtre pour prendre une classe actuelle. Et j'ai terminé par faire une scène avec tous. La première saison de Splitting Up Together sera diffusée à partir du 27 mars sur ABC. La série suivra un couple qui décide de divorcer tout en restant vivre ensemble avec leurs enfants. Nous nous prenons la pièce. Ne resuscitons pas. Nous avons eu une bonne rupture mais nous nous arrêtons la production. Ne pleurez pour moi Argentina. We're shooting old yeller. Right between the eyes. La première saison de Deception sera diffusée à partir du 11 mars sur ABC. Cameron Black est le plus grand illusionniste du monde. Du moins c'est ainsi que les gens l'appelaient avant que son plus grand secret ne soit révélé et que sa carrière ne soit détruite. Pire encore, Cameron a de bonnes raisons de croire que ce n'était pas un accident. Finalement, il va faire équipe avec le FBI pour résoudre des crimes impliquant des talents d'illusionnistes. You're Cameron Black, he's Cameron Black. La première saison d'Altered Carbon sera mise en ligne le 2 février sur Netflix. La série se déroule dans un futur où la conscience est numérisée et stockée dans des piles corticales implantées dans la colonne vertébrale, permettant aux humains de survivre à la mort physique en ayant leurs souvenirs et leur conscience recouverts de nouveaux corps. L'histoire suit Takeshi Kovacs, un soldat de l'envoy spécialement entraîné, qui est téléchargé d'une prison hors-monde dans le corps d'un flic déshonoré à la demande de Lawrence Bancroft, un aristocrate très influent. Bancroft a été tué et la dernière sauvegarde automatique de sa pile a été faite des heures avant sa mort, le laissant sans aucun souvenir de qui l'a tué et pourquoi. Alors que la police a décidé qu'il s'agissait d'un suicide, Bancroft est convaincu qu'il a été assassiné et veut que Kovacs découvre la vérité. Kovacs, me murder. Enfin, The Looming Tower sera diffusé à partir du 28 février sur Yulu. Évoquant la menace grandissante d'Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda, la série jette un regard controversé sur la façon dont la rivalité entre la CIA et le FBI aurait par inadvertance préparé le terrain pour la tragédie du 11 septembre et la guerre en Irak. Bin has made these threats before, but this time he put a time cap on it, saying that whatever violence awaits will occur within the next few weeks. Stan Against Evil est renouvelé pour une troisième saison par IFC. Tout au long de la saison, l'équipe improbable continuera à se battre contre les démons complètement barrés qui tentent de s'emparer de leur ville. American Dad est renouvelé jusqu'en 17ème saison par TBS, ce qui fait deux saisons commandées d'un coup. Chewing est renouvelé pour une troisième saison par E4. La chaîne avait d'abord déclaré son annulation et a fait finalement marche arrière. Future Man est renouvelé pour une seconde saison par Amazon qui fera aussi 13 épisodes et sera diffusée fin 2018. Enfin, The End of the F*** World est aussi renouvelé pour une seconde saison par Channel 4 et Netflix. La saison sera d'abord diffusée fin 2018 sur Channel 4, puis mise en ligne au courant 2019 sur Netflix. Yulu annule Chance, la série avec Glory ne connaîtra pas de troisième saison, ce qui n'est pas très grave puisque l'histoire parvient à se conclure à la fin de la seconde saison. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités séries. En attendant, abonne-toi, laisse un pouce et dis-moi dans les commentaires de quelle série est tirée la musique de fin. Bisous bisous <musique> When you're standing right beside me You were turning off